Les clétonies sont parmi les premières plantes à fleurir au printemps. On trouve deux espèces sur la réserve de biosphère, la clétonie de Caroline et la clétonie de Virginie. La clétonie de Caroline est assez commune, alors que la clétonie de Virginie est rare au Québec et est susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable. La clétonie de Virginie se distingue de sa cousine par ses feuilles plus allongées et ses fleurs plus nombreuses.